Salut, avant de te laisser avec la vidéo, je voudrais prendre une minute pour te dire que j'ai fait un clinique sur le hooky front qui est un front 3 qui fit comme un front 4. Ça te permet de jouer avec un linebacker supplémentaire sur le jeu et c'est très bien quand tu manques de 10 lines, de poids sur la ligne. On reparle de ça à la fin de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre c'est que, je reprends le personnel 21, si je suis comme ça, ok, juste j'ai un tight end et un running back, j'ai 6 gaps à couvrir, d'accord avec moi Là le tight end rajouter un gap, ça fait 7, ok Ça c'est les 7 gaps visuels que vous avez. D'accord Mais lui, c'est un gap supplémentaire aussi. Votre fullback, c'est un gap supplémentaire. Ok Donc la question, c'est comment est-ce que je fais pour jouer ce gap supplémentaire Il va forcément me falloir un mec en plus. Forcément. Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, j'ai 8 gaps, enfin 7 gaps, j'ai 7 joueurs. Qui vient jouer le gap supplémentaire bah, La réponse, c'est simple c'est dans le safety. Là, ici, on va spin, boum, dans le safety. Et je vais ramener un mec dans la boîte. Par exemple, on a Aizo il descend dans le gap A, là. D'accord Imagine qu'il est ici. Bah, un gap à sa gauche, un gap à sa droite. Donc du coup, regarde, on a Mike qui est dans le gap là. Donc si lui, il est ISO ici, Mike a toujours, a toujours ce fameux gap. Ça, ça n'a pas changé, mais il y a un gap qui s'écrit à l'extérieur de H. OK Qui c'est qui joue ce gap bah, Il nous faut un joueur en plus pour le jouer. OK Donc typiquement, l'avantage de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Cover 3. Ce qui est bien avec Cover 3, c'est que vu qu'on descend toujours un safety, vu qu'on a toujours cette possibilité de descendre quelqu'un, on est toujours gap sound. Okay en défense, ce qu'on veut, c'est être gap sound. On veut toujours être gap sound. On ne voulez pas donner un gap. Parce qu'en fait, là, ils vont courir dans le gap qui est ouvert. Ils vont courir dans le gap qui est ouvert. À n'importe quel putain de niveau, par contre, ça. Hein. Ça, s'il y a bien un truc que, les, que tout le monde comprend, c'est qu'il n'y a personne, il manque un mec dans la boîte, bah, on va courir le ballon. Hein. Point barre. Il hein. n'y a pas besoin d'être John Madden pour comprendre ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on veut être gap sound. Ça ne veut pas dire qu'avec tout on peut... Alors, attention, parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'avec deux safety cover 2, cover 4, on ne peut pas être gap sound. Mais il faudrait un clinique entier là-dessus et c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais euh, c'est un, okay, un autre débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par le clinique sur le hooky, c'est au prix de 20 euros. Ça dure 45 minutes. C'est assez complet. Il y a des slides pour t'aider à implémenter ça. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt.